Dans cette vidéo, nous allons apprendre ce qu'est une fonction affine et regarder quelques-unes de ses caractéristiques. Et voici pour commencer une définition. Étant donné de nombres a et b, le procédé qui à tout nombre x fait correspondre l'unique nombre a b s'appelle la fonction affine de coefficient a. Cette fonction se note x associé à x plus b. De plus, si f désigne cette fonction, alors on dira que l'image de x par f est f de x et se calcule comme étant égal à ax plus b. L'expression f de x égale à ax plus b, qui définit la fonction f, est appelée sa forme algébrique. A partir des éléments de cette définition, on voit qu'il est facile de concevoir la fonction affine f comme le résultat du programme de calcul suivant. Choisir un nombre, le multiplier par a, ajouter b, et annoncer enfin le résultat. En attribuant différentes valeurs à la variable x, on obtient les images correspondantes. Et les couples de valeurs ainsi définis peuvent permettre de présenter la fonction f partiellement soit sous forme d'un tableau de valeurs, soit sous forme d'une représentation graphique. Pour avoir une meilleure compréhension de ce que sont les fonctions affines, prenons deux exemples. Premier exemple, considérons la fonction affine g qui, à tout nombre x, fait correspondre 2x-3. Et dressons un tableau de valeurs g de moins 1, image de moins 1 par la fonction g, a été obtenue en remplaçant dans l'expression algébrique de g, x par moins 1, ce qui a donné 2 fois moins 1 moins 3 égale moins 5. Le reste du tableau a été complété de la même manière. On remarque que dès que la variable augmente de une unité, alors les images correspondantes augmentent de deux unités. C'est-à-dire du coefficient de la fonction infine g. Ce résultat se généralise. Pour toute fonction affine f de coefficient a, lorsque la variable augmente de une unité, alors les images correspondantes augmentent de a. Par ailleurs, on constate que l'image de 0 par g est moins 3. Le nombre moins 3 est appelé l'ordonnée à l'origine de la fonction affine g. Il correspond à la hauteur à laquelle la fonction coupe l'axe des ordonnées. Ce résultat se généralise et pour toute fonction affine, f qui a x associé à x plus b, l'image de 0 est a fois 0 plus b, c'est-à-dire b. Ce nombre b est appelé l'ordonnée à l'origine de la fonction affine f. Voici maintenant un second exemple. Considérons la fonction affine h qui a tout nombre x fait correspondre moins 2x plus 4. A l'aide d'un tableau de valeurs, on peut placer les points associés dans un repère du plan pour obtenir la représentation graphique suivante. On remarque que ces points sont alignés. On retiendra la propriété suivante. Toute fonction infine se représente graphiquement par une droite. Et réciproquement, toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées est la représentation graphique d'une fonction infine. D'où une conséquence importante. Comme une droite est définie par deux points, alors toute fonction infine est entièrement définie par la donnée de deux nombres distincts et de leurs images par cette fonction. Observons la représentation graphique de notre fonction h. On retrouve graphiquement les résultats précédemment observés sur les tableaux de valeurs. Ici, le coefficient de h est moins 2. Autrement dit, à chaque fois que la variable augmente de 1, et celle est, est représenté en vert, alors les images diminuent de 2, ce qui est représenté ici en rouge. On note aussi que l'ordonnée à l'origine de g est 4, c'est-à-dire que l'image de 0 par g est 4. Autrement dit, que la droite représentative de la fonction affine g coupe l'axe des ordonnées à la hauteur 4. Évoquons pour terminer deux cas particuliers. Le premier étant lorsque b égale 0. Alors la fonction affine devient celle qui à tout nombre x associe le nombre ax. Autrement dit, c'est une fonction linéaire. Le second étant lorsque a est égal à 0. Alors la fonction f devient celle qui... À tout nombre x associe le nombre b. Autrement dit, c'est une fonction constante. Pour conclure, on a vu qu'il existe différentes présentations d'une fonction affine, toutes issues d'une définition qu'il faut donc bien connaître.